à toutes et à tous. Donc euh, effectivement, je me présente euh, rapidement un tout petit peu plus euh, Isabelle Olivier. Donc moi, je suis actuellement la, la présidente de l'association des euh, Vpnum, euh, encore jusqu'à fin octobre. Et donc euh, ce que je vais vous présenter, c'est finalement euh, des, des enquêtes... Alors, une enquête. On m'a demandé de vous présenter une enquête, la dernière qu'on a menée euh, avec le partenariat de Simone et les robots, qui est une entreprise qui est portée par une ancienne vice-présidente numérique. Et donc, cette enquête, elle porte sur l'impact de la crise sanitaire sur la stratégie numérique. Et donc, on a adressé cette enquête à nos membres. Donc il y a une cinquantaine de collègues et qui représentent leur établissement évidemment. Et on leur a demandé de, évidemment de faire un bilan un petit peu de cette, de cette crise et de son impact, mais également si possible des perspectives. Alors je vais vous présenter les nouveaux résultats. C'est une enquête qu'on a menée en novembre-décembre 2021 et où les résultats ont été présentés aux membres de notre association au mois de mars 2022. Mais Je voulais quand même revenir un petit peu avant à l'enquête qu'on a menée au mois d'avril-mai 2020. Pourquoi Parce que finalement, c'est une continuité entre les deux. C'est-à-dire que ce qu'on a voulu faire, c'est l'enquête qu'on avait menée, vous vous souvenez, à l'issue des deux mois de confinement. En mars-avril 2020, on avait mené une enquête justement sur un jeu de données pour savoir quel avait été cet impact sur les établissements en termes de stratégie numérique. Eh bien, on a voulu rejouer d'une certaine manière cette enquête-là pour voir un petit peu l'évolution entre les deux. Et c'est intéressant et c'est ce qu'on a présenté, nous, au mois de mars à nos membres, finalement, les différences éventuellement sur les mêmes questions proposées euh, un, un an et demi plus tard. Et d'ailleurs, probablement que c'est quelque chose qu'on va essayer d'initier, essayer d'avoir de façon, on va dire récurrente, une enquête qui aurait lieu peut-être tous les ans sur des questions type pour qu'on puisse voir comme ça une progression euh, dans certains domaines, parce que souvent, on a euh, une vision à un moment donné et euh, on n'a pas la suite de l'histoire, on va dire. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est vous raconter une histoire, du coup, en deux temps. Alors, rapidement, la première enquête, avril-mai, c'est une enquête où 43 euh, établissements ont répondu euh, sur les, nos 50 euh, adhérents. Ça représentait euh, 74% euh, des, des étudiants, euh, globalement en France. Hein, sur les 2 millions, il y en avait 1,240,000 qui, qui étaient concernés. Euh, 75 000 enseignants et euh, 55 000 personnels administratifs. On verra sur la prochaine enquête, c'est à peu près également la même représentation euh, de l'enquête. Alors, L'une des premières questions qu'on avait posées, c'était, vous vous souvenez, la fracture numérique des étudiants. Donc La fracture numérique des étudiants, à cette époque-là, ce n'était pas la nôtre. Ce n'était pas la nôtre parce que les étudiants, comme les personnels, hein, mais là c'était sur la fracture numérique des étudiants, ils étaient chez eux ou chez leurs parents, ou voilà, ils étaient sur le territoire, ils n'étaient pas sur nos campus. Et donc, euh, ce qu'on a évalué, donc, ce qui est en orange, ici, ce qu'on a évalué à ce moment-là, juste à la sortie de ces deux mois de confinement, on a évalué qu'il y avait 2% des étudiants qui étaient en difficulté euh, soit euh, de connexion, soit en, en zone blanche. Et 1,5% des étudiants qui n'avaient pas d'ordinateur. Assez rapidement, dans les mois qui ont suivi, en France, il y a eu une autre enquête qui a été menée nationalement et on a retrouvé à peu près ces chiffres-là. Ce qui a été dit à l'époque, c'est qu'il y avait 1% des étudiants qui étaient en difficulté de connexion, 1% qui étaient en zone blanche et 1% qui, avait, qui manquaient d'ordinateur, d'équipement. Donc ces étudiants qui étaient... En difficulté, les universités globalement, celles que nous, on a euh, interviewées, nous ont dit qu'il y avait eu environ 5000 ordinateurs qui ont été prêtés, à peu près 2000 ordinateurs donnés et euh, 5000 cartes SIM et clés 4G euh, données ou prêtées à ces étudiants pour les aider à... Euh, à rester en contact avec, en particulier, leurs enseignants qui leur faisaient cours à distance à ce moment-là. Et la grande majorité de ces financements-là étaient des financements qui étaient majoritairement issus des universités. Sur la question de quels outils étaient utilisés pour rester en lien avec ces étudiants, si on regarde bien, 98%... Des établissements avaient déjà étaient déjà équipés en plateforme euh, LMS pédagogique, hein, Moodle. Je fais ça parce que c'est de ce côté, 98 c'est là. Euh, on, les outils qui ont été utilisés euh, de visioconférence, on voit qu'il y en a trois globalement qui ressortent majoritairement, que sont Teams, Big Blue Button et euh, Zoom. Hein, et beaucoup beaucoup moins utilisé euh, Gipsy. Alors pourquoi on a, il y, y a beaucoup d'établissements qui ont répond, qui ont utilisé deux voire trois outils de visioconférence. Il n'y avait pas un seul qui était utilisé dans les établissements. C'est pour ça qu'on a euh, des pourcentages aussi importants en termes de, euh, de, de préconisation, d'usage et d'usage euh, pour faire des classes virtuelles dans les établissements. Et euh, on avait également sur les examens, on avait très très peu d'établissements, on le voit ici, qui on le voit ici, qui euh, utilisait des vrais outils, des outils de pro de, proto, de pro sur euh, quelques petites Petit groupe d'étudiants, on avait quatre établissements qui ont utilisé ces outils euh, avec des, des, des petites cohortes. Par contre, majoritairement, ils ont utilisé leur plateforme LMS. Et on le voit ici 97%, 100%. En fait, il y en a autant qui ont utilisé ces, euh, des examens à, à, sur les plateformes LMS en synchrone ou en asynchrone. Voilà. Donc ça, c'était au choix de l'enseignant, mais ça s'est fait euh, assez, assez facilement. En tout cas, l'ensemble des euh, examens ont eu lieu sur ces plateformes LMS à l'époque. Sur la question de l'accompagnement euh, des équipes. Donc il y a eu 98% des établissements qui ont accompagné, évidemment, euh, les équipes administratives à basculer toute leur activité en distanciel. Et je pense que je m'adresse à des personnes qui ont été très très impactées par ça à ce moment-là. donc Toutes les universités ont fait face à euh, ce passage en tout distanciel. 93 des établissements avaient déjà testé, ils avaient déjà expérimenté le télétravail. Ce n'était pas une nouveauté, mais évidemment pas à cette échelle-là. Et ce qui a été rapporté, c'est qu'ils ont priorisé euh, les équipements de portables pour faciliter le travail à distance, même si on sait qu'il y a eu beaucoup aussi de postes de travail qui étaient dans les bureaux qui ont euh, basculé dans les euh, habitations. Alors dernière diapo sur cette enquête qui avait été menée juste en sortant de, de confinement. 70% des universités qui ont été euh, testées elles ont affirmé que leur budget numérique a augmenté. Donc elles ont évidemment investi dans le domaine du numérique. Elles étaient on disait, obligées de le faire. 40% estiment que cette crise les a poussées à recourir de façon on va dire, plus importante à des, des solutions de numérique et a permis l'hybridation des cours. Donc on, on le verra, ça c'était une question qu'on n'avait pas trop posée dans le détail, mais on a essayé de l'ajouter dans euh, l'enquête qu'on a menée ensuite. 80% estiment que la crise a accéléré cette transformation numérique. Donc il y a quand même en sortie de crise beaucoup d'universités qui ont considéré que ça avait été bénéfique sur la dimension, on va dire, euh, transformation pédagogique et innovation. Et dans les perspectives qu'on avait à l'époque, on avait demandé un petit peu aux collègues de se projeter politiquement et de nous dire qu'est-ce que vous voyez à l'avenir Alors, on était, il, y a, il y a longtemps, on ne s'imaginait pas qu'on allait y rester aussi longtemps, on pensait qu'on allait en sortir quand même. Eh bien, il y a un certain nombre de, de, de collègues qui se projetaient dans... Euh, oui, la transformation numérique a été enclenchée. Voilà. En tout cas, il y a eu un accélérateur, ça a été un levier elle est en marche, elle doit se poursuivre, mais probablement de façon plus raisonnée et plus agile. Voilà. C'est vrai que là, ça a été un impact très fort, très rapide, et qui a été vécu violemment par beaucoup de personnes. Voilà. Alors, euh, ce dont on m'a demandé de parler. L'enquête qu'on a menée en novembre-décembre, elle représentait 45 euh, 45 universités, hein. donc ça, on est à peu près sur le, le, le même euh, le, le même panorama, on va dire le même échantillon. Il y a autant d'étudiants, hein, ce qui ça représente aussi à peu près. Est, on est à 76 d'étudiants représentés, 55 000 personnels, 61, 71 000 enseignants. Alors, voilà ce qui nous intéresse. Donc, là, si on reprend la précarité numérique, donc si on reprend la précarité numérique des étudiants, là, on est beaucoup plus bas. Mais nos étudiants, ils sont, là, étaient revenus sur nos campus l'année dernière, ils sont revenus en septembre 2021 sur nos campus. Donc, là, les étudiants sans ordinateur, on a 0,7%. Alors, c'était vraiment la question de sans ordinateur hein, qu'on a posée. Ce n'était pas la question, est-ce que vous n'êtes euh, pas connecté Parce que beaucoup des jeunes ont une smartphone, et d'ailleurs, ils font tout sur la smartphone. Souvent, on a du mal à les faire basculer sur quelque chose d'un petit peu plus, plus grand. Donc 0,7% sans ordinateur, et avec des difficultés de connexion, 0,3%, mais ils sont revenus sur nos campus, surtout, et même si le soir, ils sont dans les chambres Crous ou chez l'habitant, ils sont quand même normalement dans des villes qui sont euh, universitaires, donc ils sont moins en difficulté de connexion. Donc, ce n'est pas tout à fait la même précarité numérique, mais c'est normal parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte aussi. Donc, on ne euh, peut pas complètement comparer. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que là, on se rend compte, et il y a beaucoup, beaucoup de collègues qui nous ont dit que cette crise, ce qu'elle a permis, c'est de prendre conscience, il y a beaucoup d'universités qui s'étaient dit, il faudrait peut-être pour les étudiants qu'on mette en place un prêt à un moment donné d'ordinateur, voilà. et qui ne l'avaient pas forcément fait. Et donc, il y a quand même eu beaucoup de choses qui, au jour d'aujourd'hui, dans certaines universités, perdurent. C'est-à-dire cette question de la pré précarité, euh, en termes en particulier des ordinateurs, on voit qu'il y a qu'il y a plus que 5000 ordinateurs qui euh, ont été donnés ou prêtés. Donc ça, c'est un volume plus important qu'en sortie de, de, de crise. Des clés euh, 4G qui ont été fournies, des, de la mise en relation aussi avec Emmaus Connect qui permet justement à des étudiants de pouvoir régler le, un problème qu'ils ont soit de connexion, soit euh, d'achat d'ordinateur euh, avec du reconditionné, etc. Et puis, il y a euh, pas 3000 mais pas loin, euh, d'étudiants qui ont été aidés financièrement, justement, pour pouvoir euh, acheter des forfaits, souvent plutôt des forfaits, pour pouvoir se connecter plus facilement. Euh, voilà. Donc, cette question-là, de la précarité numérique de l'étudiant, elle a été... En tout cas, beaucoup plus euh, porté politiquement. On en verra l'année prochaine, si on refait la, la même enquête, si ça perdure. Mais en tout cas, en 2021, euh, 2021, c'est quelque chose qui a été euh, très, très, très important. Alors, sur les financements, il y a toujours euh, majoritairement des financements sur ressources propres. Alors, il y a différents. Là aussi, il hein, n'y a, a pas un seul type de financement dans une université. Mais il y a eu majoritairement c'est sur ressources propres. Il y a quand même aussi, il y a eu de la recherche, entre temps, il y a eu quand même de la recherche de financement à l'extérieur, donc avec des aides publiques, mais également avec des aides privées. Donc ça aussi, ça a été un petit peu initié. Si on regarde sur tout ce qui est les solutions de visioconférence, donc on retrouve les mêmes chiffres, par rapport euh, au, à Moodle. voilà. Là, on n'est pas 98, on est à 100%, mais c'est les mêmes chiffres. C'est juste parce qu'on a 45 universités. Euh, on, a toujours, euh, on a toujours nos solutions de classe virtuelle avec en tête les trois visioconférences dont on parlait tout à l'heure mais pas dans le même ordre. C'est-à-dire on a toujours Teams, button et Zoom, mais en fait, Zoom a été, est passé en premier lieu et à 87% utilisé dans les universités. Donc, la première enquête, Zoom était, était gratuit. C'était un usage gratuit pendant les deux mois. Voilà, il était utilisé et quasiment autant que Teams et Big Blue Button. Mais là, on voit qu'un an et demi après, en fait, Zoom, qui l'a été payant, et pour un très, enfin, quand même un grand nombre d'établissements, la facture, elle, elle atteignait rapidement 100 000 euros. Là, par contre, il y a eu ce choix-là, qui a été fait, en tout cas, de, euh, de prendre des licences Zoom, et on voit qu'à 87% du temps, ben c'est cet outil-là qui a été utilisé. Bon, ça, je ne vous apprends rien, c'est des, des faits. Et puis, on a euh, gypsy qui reste, qui était à 22%, qui est à 26%, qui reste à peu près sur le même, euh, même type d'usage. Voilà. Euh, sur la formation des étudiants au, nu au numérique, donc on a 93% des universités qui proposent des formations à usage euh, du numérique pour les étudiants. Ça, c'est une question qu'on n'avait pas forcément posée la première fois. On l'avait posée pour les enseignants, mais pas pour les étudiants. Et majoritairement, on est sur des, des tutoriels, hein, des tutoriels. Et, euh, mais néanmoins, ce qui est quand même important, c'est ce qui est intéressant. Et ça, ça. C'est vrai qu'on a chacun, nous, notre vision, même en tant que VP, de notre établissement, hein, puis peut-être vous aussi, mais on, on pouvait pas... Moi, je ne pouvais pas prédire, en fait, que ces 48 étaient aussi importants. Il y a quand même une université sur deux qui dit qu'il y a des formations au numérique intégrées dans les formations des étudiants. Et je ne pensais pas que c'était aussi important que ça. Euh, sur les examens, alors là, on a posé des questions euh, plus précises. Donc, on retrouve euh, nos pourcentages qui sont... Bon, à peu, près, à peu près les mêmes. Donc en 2020, on avait nos quatre établissements qui utilisaient euh, du proctoring. Là, on en a trois, donc c'est est pareil. Ça n'a pas bougé. Donc en fait, il n'y a pas eu... La crise n'a pas fait que les... les examens ont fait augmenter l'usage outils... enfin, d'outils spécialisés dans ce domaine-là. Voilà. Ils sont restés euh, au même usage. Par contre, on, on était revenu sur les campus. Alors on était revenus sur les campus. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a 24 des, en, des examens qui ont eu lieu 100 en présentiel, donc un quart. Bon, il y a 2 des collègues qui ne savaient pas. On ne va pas parler de ça. Je ne sais pas trop comment le discuter, ça. Je ne sais pas faire. Et puis, euh, en, gris, en gris, on a euh, ce qui a été fait... Alors, soit, soit 14% complètement en distanciel, donc ça veut dire que tous les examens de l'université ont été faits en distanciel, 14%, et puis 60%, donc la, la majorité en hybride. En hybride, souvent, c'était au, euh, au choix de la composante, au choix de, de l'équipe euh, pédagogique. Voilà. Il y avait la possibilité de faire les deux. Voilà. Et dans euh, ce qui a été fait en, en, en distanciel, soit en 100% dans les universités, soit en hybride, eh bien, il y a, euh, comme tout à l'heure, près de 93% en synchrone et 80% en asynchrone. Donc ça, pas, il n'y a pas de différence, c'est soit l'un, soit, soit l'autre. Ça dépend souvent de la nature de l'examen. Voilà. Euh, alors, pour ce qui est de l'accompagnement des enseignants, euh, on, on, a, on a essayé de, de, distinguer, de distinguer deux choses. C'est de la formation qui était vraiment de la formation à l'outil. Vraiment, euh, comment on utilise les outils, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'enseignants, il y en a qui savaient très très bien faire, hein, qui savaient très bien utiliser euh, les plateformes pédagogiques, qui savaient utiliser euh, les outils de visioconférence de façon intuitive, mais il y en a, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, il y avait quand même... Il y a, il y avait on a eu l'impression sur la première étude que quand on parlait de formation ou de transformation pédagogique, c'était pas tout à fait ça. Il y avait eu ce qu'on nous rapportait nos cellules d'appui à la pédagogie nous disaient ben, en fait on les a on, on les a accompagnés euh, pour utiliser l'outil, mais c'était pas de la transformation pédagogique. Donc on a essayé de distinguer les deux. On a essayé de distinguer les deux. Alors dans la transformation pédagogique il y a l'usage d'outils numérique, mais c'est quand même assez différent. Et donc, quand on distingue les deux, on voit effectivement euh, que c'est que c'est que c'est assez différent. Et en particulier, la... alors les deux, les deux sont euh, sont proposés hein, dans les établissements et à 100%. Donc euh, ça, ça c'est peut-être aussi quelque chose qui n'avait pas, qui n'était pas complètement institué de façon aussi flagrante, on va dire. Et puis, ce qu'on voit, c'est que c'est selon la nature de la, de la, de la formation, hein, que si c'est uniquement de l'usage du numérique ou si c'est de la transformation pédagogique. Mais, mais c'est normal d'une certaine façon. Euh, c'est plus important. Il y a beaucoup plus de formations qui sont faites en présentiel quand il s'agit de former un enseignant à la transformation pédagogique. Alors, j'accélère. Euh, et puis, sur, ça, ça aussi, c'était important pour nous. C'était la fréquentation. Parce que ce pas parce que 100% des universités vont proposer tout ça qu'il y a 100% des enseignants qui sont dans ces formations. Donc, là, on s'est dit, OK, on regarde l'avant et on, on, on, on l'après. Et, et en fait, on l'a fait sur trois ans. On l'a posé la question sur trois ans. Et la troisième année qu'on n'a pas présentée ici, c'est la projection. Parce, voilà. Donc, quand on était sur l'usage du numérique en 2019-2020, on, on était à 15 26 en 2020-2021. D'accord Là, on n'a pas mis le chiffre, mais on voit que cette rentrée 2021-2022, les projections étaient à 18,5 donc, on était vraiment en train de redescendre sur l'usage du numérique. Mais à la limite, on peut se dire qu'ils sont formés maintenant. Voilà. Et euh, sur la transformation pédagogique, on était à 12%, on est monté à 18% et dans la projection, on était à 17%. Donc, peut-être que là, même si le gap n'est pas très élevé, néanmoins, peut-être que là, ça peut perdurer. Il y aura peut-être plus, un petit peu plus d'enseignants qui vont vouloir se former à la transformation euh, pédagogique via le numérique. Alors... Sur euh, tout ce qui concerne l'organisation administrative, euh, il y a quand même eu, maintenant, il y a 100% des postes de professionnels qui sont équipés en VPN. On est passé de 1 à 3 jours ouvrés de télétravail qui sont autorisés. Donc là, il y a quand même eu ce changement-là qui fait que ben, ce distanciel, euh, il, va, il, est il est plus important. Voilà. Et autant, euh, si on regarde un petit peu, euh, justement, qui est, qui est concerné par cette augmentation, il y a quand même 81% des universités qui ont augmenté le nombre de jours de télétravail autorisés. Et donc, ça, on verra l'année prochaine si ça perdure, mais en tout cas, en ce moment, c'est quelque chose qui commence à s'installer. Voilà. Et alors, très intéressant, on a reposé la question reposer la question sur l'usage de quel outil en termes de visioconférence est utilisé. Et là, là ce qui est intéressant pour moi, ce que je trouve, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 41% des établissements qui utilisent pour le télétravail rendez-vous de Renater, dont, dont Jitsi. Hein. Et donc là, on est sur un usage qui est assez différent en termes d'outils en comparaison avec on va dire, la sphère pédagogique. Et puis la dernière diapo, euh, qui, est assez, qui, est très, qui est très rapide, euh, ça c'était un petit peu dans la perspective. On s'est dit, ben, qu'est-ce qu qui va se passer plus tard Est-ce que vous pensez que cette crise elle a vraiment transformé euh, le numérique Et est-ce qu'elle va continuer à le transformer Donc il y a 93%... Euh, 83% pardon, des collègues qui pensent que, oui, ça a été un accélérateur et du coup, ça va continuer. Voilà. Et on va en tirer, on va en tirer bénéfice. Et puis, il y a 54% des établissements qui ont dit qu'ils bah, en ont profité pendant ce moment-là pour aller chercher de l'argent dans le domaine du numérique pour essayer de financer des projets qui vont permettre de faire... Par exemple, avancer la virtualisation des postes de, de, de travail chez les, chez les étudiants, mais pas que, euh, etc. etc. J'ai parlé trop. Pardon. Merci Isabelle, merci, merci beaucoup. Alors, on va prendre quelques questions dans la salle, mais peut-être juste avant, j'en ai une petite. Moi, je voudrais revenir un peu sur l'accompagnement des, des étudiants et de tout le dispositif qui a été mis en œuvre tout au long de, de, des périodes de, de crise sanitaire. En fait. Qu'est-ce qui s'est avéré le, le plus pertinent par rapport aux étudiants en termes d'accompagnement parmi l'ensemble des dispositifs qui ont pu être mis en œuvre Est-ce que c'est une information qu'on a pu recueillir et évaluer euh, alors, alors, nous, les questions qu'on a posées, c'était sur euh, les, les équipements essentiellement. Et on s'est focalisé et en sortie de crise et également, là, pour un peu dans la continuité, parce qu'on a vu que c'était des choses qui, qui se développaient au sein des universités, c'était les, les, la fracture numérique. Donc, c'était euh, les, les problèmes d'équipement et les problèmes de connexion. Alors, en termes d'accompagnement, on n'avait pas posé la question au début sur euh, est-ce que mis à part qu'on savait qu'effectivement ils avaient des tutoriels à leur disposition dans leur ENT et que bon voilà pour une prise en main de telle ou telle chose ça, ça existait déjà je pense que ça, avait été, ça a été renforcé inévitablement on ne l'a pas posé au début on l'a posé là et, et oui il y a plus d'accompagnement, de, de formation qui ont lieu mais on ne le, on le voit pas forcément en présentiel en tout cas sur les outils euh, parce que à la différence des enseignants eux ils n'ont pas besoin vraiment de, d'une formation ou d'un accompagnement à la transformation pédagogique via le numérique dans leurs enseignements. Voilà. Donc, eux, et, donc eux, ce qu'ils ont besoin, c'est plus de savoir l'outil que l'enseignant va utiliser, voilà, comment l'utiliser. Voilà. Euh, après, oui, on a quand même posé la question, est-ce est qu'il y a des formations qui sont intégrées à leur enseignement Donc là, on sait qu'il y en a cinq, une université sur deux qui dit oui, il y en a. Après, il faudrait fouiller, c'est-à-dire dans quelle, dans quelle formation spécifiquement, parce que si c'est déjà dans les formations pour le numérique, bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Euh, si ça peut être plutôt via le numérique, il faudrait, faudrait, faudrait peut-être poser la question plus précisément maintenant sur l'usage du pix, par exemple. Est-ce qu'il y a en termes de diffusion d'une culture numérique pour tous, euh, il y a peut-être des questions supplémentaires à poser euh, et, et, Peut-être plus précise encore. Merci. Des questions dans la salle Pas de questions Moi, j'en ai une, une seconde en fait. Et on, en tant que direction du numérique, des, si, en fait, on a été confronté à des circuits de décision qui, qui ont été un peu différents sur cette période, parfois un peu opportunistes, parfois un peu décalés par rapport aux habitudes qu'on peut avoir régulièrement. Est-ce que ces pratiques qui ont été menées sur cette période ont vu un peu des transformations pérennes dans la gouvernance du numérique Est-ce que ça a apporté des choses positives Tu un exemple oui, c'est parfois, effectivement, on, prend des, des, on est amené à prendre certaines décisions un peu dans l'urgence ou de, de façon un peu avec une réactivité qui, à laquelle on n'est pas habitué en temps normal. Est-ce que ces, ces éléments ont permis un peu de, faire, de se poser de questions, de se réinterroger peut-être sur notre, notre comitologie, nos circuits de décision au sein de, au sein de la gouvernance ou ailleurs En fait, euh, quand je disais « est-ce qu'un exemple ?», moi j'ai un exemple flagrant, hein, c'est Zoom. Zoom, ça a percuté complètement, mais ça a percuté toutes les équipes politiques en tout cas. Dans, enfin, toutes, beaucoup d'équipes politiques et on le voit, 80 maintenant, c'est installé. Hein. Ça, ça a percuté complètement tout le circuit des décisions parce qu'on a eu beau euh, présenter des tableaux montrant tous les avantages, l'intérêt d'utiliser des outils qui étaient peut-être souverains, qui étaient peut-être déjà dans nos universités, qui voilà, et qui étaient dans nos feuilles de route politiques. Et nos présidents nous avaient demandé de rester sur euh, peut-être du libre ou de favoriser euh, etc. Voilà. La, la souveraineté des données, ce qu'on maîtrisait, etc. Mais ça, ça a été complètement percuté par l'usage. Et ça, c'est un exemple flagrant qui a complètement, dans beaucoup, beaucoup d'universités, c'est venu de la base, c'est-à-dire des usagers. Les usagers, ils, étaient, ils avaient pris l'habitude, ils, ils se sont engouffrés dans cet outil-là, qui n'était pas du tout fait pour faire... Euh, des, des classes virtuelles, mais alors pas du tout, voilà, pas du tout, et, et ça, ça a impacté et ça, et ça a passé quasiment directement au président. Et le président a été obligé, il est de prendre une décision d'urgence, voilà. Temps très court. Et ça, voilà, donc ça c'est un exemple, en tout cas qu'on a vécu nous, qu'il y a eu un circuit de décision, mais un cas d'urgence, et c'est les présidents qui ont, qui ont décidé, et maintenant faut en sortir. Ouais. Et maintenant, il faut en sortir. Il voilà. faut trouver une alternative. Et si on a, on a des arguments et si on a une alternative, on arrivera à en sortir. Merci. Pas, pas de questions Si, une question, Francis. Oui, merci Isabelle. Euh, pour les métriques que tu as communiquées, juste une petite précision, c'est des métriques parce que tu dis 45 universités ont répondu à l'enquête à peu près. Et puis ensuite, tu affiches des chiffres pour le nombre d'étudiants qui ont eu des aides pour la connexion, des, types, des clés qui ont été remises, dont le ordinateur prêté ou donné. Et je trouve quand même très bas parce que rien qu'en université, on peut représenter déjà à nous seuls euh, presque 15 ou 20 Parce que c'est vrai que nous, on a énormément de données clés de KG, énormément de, de, de prêts d'ordinateurs. Et, et, et je trouve les métriques assez basses. Alors, est-ce que ce sont des métriques sur le mois de novembre et décembre uniquement, ou est-ce que ce sont les, les prêts euh, sur une période plus longue Parce que c'est sur une période plus longue les métriques sont, sont trop basses. Quoi. Alors novembre-décembre, je ne sais plus. C'est vrai que si c'est que deux mois, oui, peut-être que ça peut correspondre auprès sur ces deux mois précis. Tu vois ce que je veux dire euh, Oui, oui. En fait, il y a deux choses dans ce que tu dis. Euh, c'est d'abord la cartographie. D'accord. Et, et quand on dit oui, euh, ces deux enquêtes, euh, il y a 43 et 45 universités qui ont répondu. Et qu'en face, on met 1200 étudiants, en fait, c'est ce qu'elles représentent. C'est ce qu'elle représente, mais évidemment, euh, voilà, et, et, et, les, et les enseignants aussi, c'est ce qu'elle représente en, en, en taille, on va dire, les enseignants et les, les personnels. Et après, nous on a, fait, c'est uniquement les chiffres qui nous sont remontés, mais euh, on avait demandé 2020-2021, donc l'année 2020-2021. Voilà. C'est plus que ça. Pour vous, c'est plus que ça. C'est oui, ce beaucoup plus que ça parce que on, on a mobilisé. Les collègues ont été fortement mobilisés pour revenir sur site, pour préparer les postes, pour réceptionner les, les clés qu'on adressait au début aux étudiants directement. La poste ou les services postaux se perdaient, donc ils ramenaient tout chez nous. Et c'est vrai que tout passait par les ici pour, pour nous. Et rien que nous, Université La Rochelle, on a distribué au moins 300 à 400 clés 4G. Euh, on a préparé euh, au moins 500 postes. Donc, euh, on est tout petit. quoi. Et... Euh, c'est 5000. Voilà. Les chiffres qu'on a, voilà, sur les 43, c'est 5000. 5000 clés et euh, cartes SIM qui ont été en 2020-2021. Ouais, voilà, je pense que les, les, les valeurs sont sont, sont, sont je, vais, je, vais, je vérifierai, mais normalement, c'est ce qu'on nous a remonté. Peut-être plus. Merci encore Isabelle pour la présentation. De rien. On va enchaîner sur la seconde présentation.